Je suis Daniel Prigent, je suis business coach et j'ai été entrepreneur de travaux publics. Et qu'est-ce que je fais Donc je suis en train de construire une formation pour aider les entrepreneurs de travaux publics à développer leur business et à changer, à faire évoluer leur mindset par rapport à l'ensemble de leurs employés. Ok. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette formation pendant ces deux jours Qu'est-ce que j'ai aimé dans cette formation Le... La... Comment dire Le fait qu'on a été tous en groupe amené à mettre en œuvre en fait le, le démarrage de cette formation, à, mettre en œuvre, à construire le plan et à faire les, les premières vidéos de ces formations. Et donc le fait de, de se mettre en mouvement, de se mettre en action, on a fait les, le, le premier jet et donc on va pouvoir faire le deuxième, le troisième et ça, tout ça va s'améliorer, va se mettre en place, va s'emboîter comme un, un puzzle, on va toutes mettre les pièces à la, à la bonne place et on va faire un truc super pour la fin août. Du coup, tu conseillerais, tu conseillerais ces deux jours-là, cette formation, cet accompagnement de oui. ligne À qui euh, bah, À tout le monde, puisque a priori, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, on a tous des, des, des savoir-faire et des expériences qui, qui méritent d'être partagées par par tous ceux qui ont envie de, ou qui, qui sont prêts à j'allais dire communier mais c'est peut-être parce qu'on est à côté <rire> avec qui les gens qui sont proches de nous et donc on a tous des, des, des, des, des, oui, des choses à transmettre et puis donc la formation sur internet c'est l'outil à mon avis le plus efficace.